Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour le Grand Raid des Pyrénées 120 km. Là il va y avoir des sacrées patates, un peu comme celle-là, ça va être impressionnant Je vais traverser des moments qui vont être sûrement très difficiles comme cela. Ça pique sévère, je suis pas au top, je me transforme en mode Madeleine Mais pas mal de paysages de ouf et je pense qu'on va vraiment vraiment s'éclater Ça va être quelque chose de très intense, quelque chose que j'ai jamais fait, c'est mon premier ultra trail Et là on rentre dans la cour des grands, c'est parti on a des chinois, on a des on a des on a de on a des lots, on a, on a, on a ouais. ça, décembre, Et voilà, on a au lots, on on a Juste un petit point d'eau pour faire un plan. Et... Mmh. On est 2h15, de 1177 de dé plus. Et ça pique sévère. 6 km heure de moyenne. Et là on va tout là-haut. Et là on voit les mecs pour passer au-dessus là. Il y a de la neige là-haut. Et voilà, on arrive bientôt en haut. Ce qui nous fait presque 1500 des plus là, au total, 2006 d'altitude avec un joli nevet. Voilà Donc bon, c'est dur, mais, mais pour l'instant ça va. Il fait beau, donc c'est cool. Deuxième sommet. Bon, la descente se passe bien. Euh, j'ai juste fait la connerie d'oublier euh, de, de mettre de la crème Noc. En fait, j'ai mis ma, ma crème dans le sac de base vie et j'en avais pas à moi quoi, au départ. Et donc j'ai les pieds là, qui euh, commencent à frotter. J'espère qu'il y aura euh, des podologues dans, euh, au prochain invito pour me mettre de la crème. Ça m'arrangerait bien. Il est 13h30. Et il fait très très chaud donc euh, ce petit passage en sous-bois là avec un petit faux plat descente fait vraiment du bien c'est cool j'aurais pas tardé à arriver à Gèdre donc le ravito du 25 e et voilà on arrive à Gèdre bon j'ai pas du tout filmé la, après le ravito de Gèdre je vais faire, euh, faire un petit arrêt à l'infirmerie parce que bah, j'avais des problèmes au niveau des pieds déjà donc il m'a mis de la crème nettoyé un peu tout ça voilà la montée là elle était très dure j'ai bu trop d'eau au ravito de Genre, et du coup je suis brassé complet et la montée était très très raide là. donc là on arrive euh, au niveau du lac des gloriettes donc au 30 euh, 31e mm, à peu près voilà on va faire plein d'eau et voilà le fameux lac des gloriettes et vu comme il fait chaud je peux vous dire que J'y ferais bien un petit plouf. Un peu de Ouh. Mmh. Je crois que je suis pas au top là les copains. Ah, il vaut bien. Il je fais une petite pause. Ah, je suis au bout de ma vie. Je crois que je suis désinraté. Très dur ah, Merci. C'est le C'était un cheval blanc. Et voilà, ravito des Spouguettes. 42 km. Et je doute sérieusement que je puisse arriver à l'arrivée. couille Je crois que je suis déshydraté, j'ai la bouche sèche et j'arrête pas de boire, et ça passe pas, et malheureusement. Bon, là, je suis en route pour euh, pour Gavarni. Là-bas, il y a un gros ravito avec euh, avec euh, avec de, des médecins et tout ça. Donc, je vais voir euh, ce qu'ils me conseillent, ce, ce que je pense que je vais me reposer, et puis laisser euh, c'est mon corps se réhydrater tranquillement En tout cas ça m'emmerderait pas pouvoir aller au bout parce que c'est parce que quand même magnifique cette affaire puis je l'ai boussé quand même Allez Bon je suis bientôt arrivé à Gaverni C'est peu beau ça Putain on a de la chance quand même beau, hein Wouhou Ah, oh, mon doudou Elle vient jouer Oui On court ensemble Eh bien. On croirait que c'est l'arrivée, mais non Et voilà Pas les taux de Gavernie passer je suis super content, parce que bah, le bidon là c'est mieux Je pense que j'ai réussi à me, à me réhydrater Et le moral est aussi beaucoup mieux grâce à ma femme et mon fils Donc tout va bien c'est reparti Je pensais m'arrêter et... et en fait non j'aurais fait une connerie Allez go Bon voilà bah écoutez il commence à faire un petit peu nuit là Je sais pas si ça se voit sur la GoPro donc du coup, j'ai mis ma lampe Gollum, qui m'a été gentiment prêtée par euh, bah, Golum, qui euh, est partenaire du trail, et dont j'avais fait une vidéo test, donc je connais bien la, la lampe. Et comme ils ont un stand sur le trail, ils m'ont un bah, prêté une lampe. Ce qui est super sympa à eux, merci. Donc je vous remets le lien de ma vidéo test de cette lampe ici, dans, la, euh, dans les là ou là, là, je sais plus. Voilà. Allez, c'est parti pour la nuit. Go À la soupe. Allez, fini la soupe, c'est parti. Pendant que certains continuent de dormir. Et que d'autres attendent de se faire masser. Bon, là je viens de passer le ravito de Barège. Donc au 80ème kilomètre, tout va bien. J'ai rattrapé beaucoup beaucoup de monde dans la, dans la descente jusqu'au ravito. Et euh, je vais super bien, je suis en forme. Bon, la sieste d'une heure et demie me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, euh, je suis vraiment confiant pour euh, aller jusqu'au bout et péter cette putain de ligne d'arrivée. Allez, Ça y est, 85 km à peu près, j'en sais rien. Je me transforme en mode Madeleine parce que je sais que je vais aller au bout, putain de merde. Tous ces mois de là je suis en forme et j'écoute euh, la musique de mon mariage. Donc voilà. Mode Madeleine activé. Allez. Économiser son énergie quand même. Ça y est. Il fait jour. Et ça fait vraiment super plaisir. Le soleil va se lever là-haut. Là. Donc euh, on va avoir droit à un super lever de soleil. Et euh on vient de, de tout en bas là. Tout en bas. C'était monstrueux cette... cette côte. Et c'est pas fini. On part tout ça à monter. Allez. Ouais. Refuge de la glaire. Avec le joli lac. Bon là les cuisses commencent à être vraiment très très dures là dans les descentes à pic. J'imagine que c'est le temps de s'y faire, mais derrière on a une belle patate et on va tout en haut. Je sais pas trop où, mais on va tout en haut là, ça va être dur ça aussi. Eh, hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Bon, et eh bien comme quoi, c'est très aléatoire cette affaire, parce que là je viens de faire une petite sieste. Et euh... Je suis bien sec. Mais bon, il faut venir repartir, hein. On va pas rester là. Ouais. 30 bandes franchement qu'est ce que tu veux faire dans ce chantier et on doit aller tout là haut tu vois là où il y a le soleil là on va là sur ton rocher tu vois un chemin toi non il n'y en a pas Ah non c'est bon Merci de même. C'est bon. sûr, je raté ça hier Bon bah ben maintenant faut descendre ça. Bonjour, je voudrais des cailloux. Ah bah désolé, on en a plus. Ah bah si on en a plein. Bon c'est beau quand même, hein. faut le dire. Quand enfin, je vous dis que c'est un chantier. Allez, on se dirige vers le dernier ravitaillement. Et euh, avant, il y a encore un col à passer. Une petite joyeuserie là. C'est là-haut là. là. Après, ça c'est l'avant-dernière montée. Après, il y en aura encore une. Et après, direction. D'arriver. Ça va Et voilà, je quitte le dernier ravitaillement. Merlan qui est derrière moi et euh... donc là on a une petite côte et après c'est que de la descente sur peut-être 10 km. Voilà, allez dernière ligne droite et voilà dernière côte. Check, ça c'est fait, on a plus à monter maintenant. Donc maintenant c'est parti pour de la descente. On se trouve à l'arrivée. Et voilà, ce sont les derniers mètres de ce grand raid des Pyrénées, 120 km. On va laisser claquer cette île d'arrivée en famille. Allez, c'est parti. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo du GRP 120 km. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout d'avoir regardé toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Si celle vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai un débrief de mon GRP euh, avec tous mes conseils concernant le parcours, mais les erreurs que j'ai faites, je vous ferai un petit point là-dessus aussi. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous laisse en allant me bouffer une soupe aux champignons. A très très bientôt. C'était François. Bye bye.